« Chers amis, est-ce que vous connaissez la différence entre Bruno Le Maire et aussi Marc Fesneau, et le haillon d'un camion ?»« C'est très simple. Le haillon est sur -vérin alors que nos ministres sont souverains. <rire> non, je rigole. C'est-à-dire que officiellement, vous avez là euh, le ministre de la souveraineté industrielle et celui de la souveraineté alimentaire. Alors oui, Marc Fino, ça fait partie de ces gens. Quand j'ai entendu la composition du nouveau gouvernement, je lui ai dit, tiens, un nouveau ministre, avant de me rendre compte que non, ça faisait déjà 4 ans qu'il était ministre, simplement, on l'avait pas vu. Bref, désolé pour lui. Mais donc, euh, on a du souci à se faire parce que on a là des gens qui ont la très fâcheuse habitude de, de faire l'inverse de ce qu'ils se proposent de faire. Et donc, si Bruno Le Maire et Marc Fesneau vont vous faire de la souveraineté industrielle et alimentaire, vous pouvez parier sur le saccage Et qu'on va se faire ouvrir de tous côtés, et ben comme de par hasard, nous en avons un exemple en ce moment même. Vous connaissez déjà cet exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui vous a pas mal plu, sur les pénuries d'huile. Ça, ça me plaît beaucoup ce sujet, autant qu'à vous. Je vous mets un lien vers la vidéo que j'avais réalisée il y a deux ou trois semaines sur le sujet. C'est ma marotte du moment. Je vous dis, les bonnes lettres et les bonnes vidéos, c'est comme le bon vin ça se bonifie avec le temps Eh bien, je pense que, alors on n'est pas encore sur un truc qui a trois ans d'âge, mais déjà en quelques semaines, ce truc, cette petite vidéo s'est bonifiée, et euh, la thèse que j'ai développée euh, se confirme. Se confirme, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire que nos problèmes d'huile ne sont absolument pas lié à des problèmes de surstock et de panic buying, comme tous vous racontent ces trucs-là, puisque ça fait maintenant des semaines que euh, vous avez euh, tous les supermarchés qui limitent euh, l'achat, euh, la, la, les quantités d'huile que euh, vous pouvez avoir, euh, que si vous en voulez vous allez en ligne, ne serait-ce que sur Amazon, et vous pouvez faire venir toute l'huile que vous voulez d'Espagne, de Suisse, de n'importe où, ça coûtera un peu moins de 5 euros le litre, mais vous les aurez quand même. Et que d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on a cette pénurie Et ce qui est absolument magique, alors ça c'est les articles... C'est moi, c'est les articles magiques, c'est quand les gars, en l'occurrence c'est Libération, veulent vous faire croire qu'il n'y a pas de pénurie qu'en France. Vous, savez, vous avez un article de Libération absolument fantastique, les pénuries alimentaires, les pénuries d'huile, vraiment qu'en France. Et les gars, sur cette page, ils viennent vous expliquer que, ah non, il n'y a pas qu'en France, effectivement aussi en Espagne. Au mois de mars, euh, ils ont été obligés de rationner un peu pendant 4 jours. Et puis aussi, en Europe du Nord, euh, ils ont été obligés de rationner pendant 2 jours au début du mois d'avril. Oui, enfin, écoutez les gars, là, c'est bon, on est au mois de mai. Il euh, n'y a plus que chez nous, en fait. Et que, effectivement, vous avez eu euh, un petit ajustement avec la guerre en Ukraine, et tout le monde disait, oh là, qu'est-ce qui est en train de nous arriver Effectivement, l'Ukraine est le premier producteur de tournesol, donc il va falloir réfléchir un peu à comment on va faire. Mais tout le monde... Euh, euh, tout le monde s'est mis sur pied euh, tranquillement, sauf nous Pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous Eh bien, j'ai une théorie là-dessus. La théorie, elle est, est, est simple et elle est terrible. C'est qu'en France, euh, vous avez euh, le groupe Avril, dont je vous parlais dans cette dernière vidéo, euh, qui est donc le, le premier distributeur euh, d'oléagineux que ce soit les, les huiles de supermarché, vous avez le sueur, pugé, tout ça, c'est le groupe Avril, et plein d'autres, et qui sont aussi un énorme acteur des biodiesels, donc les biodiesels qui sont faits à partir du colza, du tournesol, mais aussi de l'huile de palme. Et euh, à mon avis, donc déjà ce que je vous disais la dernière fois, c'est que euh, ces gens euh, avaient saccagé euh, la filière oléagineuse euh, française, euh, par euh, le développement de leur biodiesel et avec les jeux de concurrence, d'anticoncurrence de Bruxelles et qu'ils avaient totalement déstabilisé la filière. Mais pire que ça, je pense aujourd'hui que ce que fait le groupe Avril, qui a des usines de trituration, donc le moment où vous transformez euh, vos grains de tournesol ou de colza euh, en huile ou en biodiesel, ce qui sont des produits très similaires, ce hein. c'est pas, pas pour rien qu'en anglais vous dites « oil » l'essence en anglais ça se dit huile c'est des produits qui sont vraiment très très similaires et que il faut bien comprendre que euh, la plus grosse usine d'avril de, euh, de trituration qui fait 1,5 million de tonnes de graines par an donc euh, à eux tout seuls, ils pourraient, euh, ils pourraient couvrir euh, la consommation française d'huile végétale sur cette seule usine et c'est pas la seule donc c'est absolument massif si vous voulez hein. je vous rappelle que la france est le premier producteur d'huile en Europe et qu'on est les seuls à être en pénurie. Les gars, c'est magique. Et donc, ces gens peuvent, comme ils veulent, à partir de cette usine, soit euh, faire du biodiesel, soit de l'huile alimentaire. Ils choisissent, l'usine a été créée pour faire ce qu'ils veulent. Euh, je suis désolé, je plus le nom de l'usine en tête, il faudrait que je vous la donne quand même. Euh, si, c'est l'usine du Merio. excusez-moi, c'est l'usine du Merio. si vous voulez aller vérifier qui a été inauguré en 2010. Et du coup, ben, on se dit, c'est génial d'avoir une usine comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les articles en ce moment, où tout le monde se dit, ah ben, s'il y a des pénuries, il faudrait peut-être arrêter, de arrêter de faire des agrocarburants, et arrêter de faire des biodiesels, si pour rouler, on se met à plus pouvoir bouffer. Et là, tout le monde vient vous, écrire, vous, vous dire, ah, mais non, il ne faut pas penser ça, au contraire, c'est plus compliqué que ça. Euh, c'est une manière aussi d'être plus solide sur la filière, parce qu'on va pouvoir... Euh, on va pouvoir euh, avoir une plus grande diffusion et puis le jour où vous avez manque d'huile alimentaire, vous allez pouvoir prendre sur le biodiesel et vous allez pouvoir compenser. Donc tout le monde vient vous expliquer qu'il bah, ne faut pas euh, arrêter le biodiesel parce que ce n'est pas si simple. Ouais, alors en fait il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi je prétends aujourd'hui, c'est la seule chose, je n'ai pas de preuve, mais c'est la seule chose à mon avis qui a un sens, c'est qu'aujourd'hui, cette usine du Mériau dans l'Aube, j'aimerais bien savoir. Mais, euh, je, je lance un appel d'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui travaillent dans cette usine, s'il y a des gens qui ont des informations, euh, je pense que cette usine, aujourd'hui, doit se dire... Euh, enfin, les, pas la, les, usines, pas les gens de l'usine, les pauvres, ils n'y peuvent rien, mais que les patrons d'avril doivent se dire bah, « Tiens, euh, le, le diesel est à, à des sommets en ce moment, on va surtout produire à fond du biodiesel. » Pour, euh, pour le marché européen, pour euh, tous ceux qui en ont besoin. A l'inverse, ça va créer euh, un effet de pénurie euh, dans les rayons de supermarché. On s'en fout, au contraire, comme ça on gagne sur les deux tableaux, parce qu'en plus de ça, on va pouvoir vendre notre huile plus chère, et donc on va faire plus de marge aussi sur les huiles alimentaires. Et ça, si vous voulez, si un groupe comme Avril était dans un vrai système de concurrence, dans lequel euh, ben, ce genre de comportement serait immédiatement euh, corrigé par d'autres acteurs qui euh, viendraient prendre la place sur le marché de l'huile alimentaire, bon, ben, essaye et puis tu ne le feras pas deux fois. Sauf que dans cette espèce de, de système de capitalisme d'État, ce genre de comportement euh, d'entreprise presque parapublique, je vous rappelle qu'à euh, la tête, euh, au conseil d'administration euh, d'avril, vous avez qui Vous avez Anne Lauvergeon, ancienne Sherpa de Mitterrand, et la, la nana qui a déjà saccagé la filière nucléaire française, avec Areva. Elle a tué Areva. Areva n'existe plus, ils ont dû changer de nom. Maintenant, c'est Orano. Elle a, elle, a, elle a détruit le truc. Euh, et bien maintenant, elle est en train de saccager... La, la, la, la filière euh, la, la, la filière des oléagineux en France euh, tout ça pour euh, bah pour pour une espèce de pour, pour des profits alors encore une fois moi je suis pas contre le profit mais là je suis désolé ça s'appelle plus c'est plus un profitant là ça s'appelle simplement du vol ça s'appelle de la spoliation et euh, ça s'appelle l'inverse de la souveraineté alimentaire, et ça s'appelle l'inverse de l'intérêt général, ce que je pense ils sont en train de faire. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'autre explication à ce que euh, la France soit en pénurie, et pas les autres pays européens. Parce qu'on vient vous expliquer que, ah mais si, il y a plein de stocks. Je me méfie un peu de tous les gens qui disent euh, moi je. C'est pas parce que vous avez des stocks euh, que. Euh, c'est aussi logique que des distributeurs qui voient un flux tarir en amont se mettent à limiter leur flux à eux. Et les distributeurs, eux, à l'échelon de l'entrepôt, sont quand même carrément plus en concurrence. Et ils savent que si eux ne laissent pas sortir, il y en aura d'autres qui le feront. Donc tous les gens qui disent « Ah, mais moi je travaille dans un entrepôt et j'ai vu des stocks énormes d'huile », faut se méfier un peu. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quelque chose qui se passe encore au-dessus, et ce n'est pas parce que vous avez un stock, vous avez peut-être simplement un entrepôt prévoyant qui est en train de lisser sur le long terme. Euh, donc le, le, le, ça, j'y crois, crois qu'à moitié, si vous voulez. Euh, en revanche, euh, que aujourd'hui vous ayez le groupe Avril qui est euh, massif sur les biodiesels, qui font presque trois fois plus de biodiesel qui ne font d'huile alimentaire. Ces gens sont énormes sur le biodiesel. Ils ont souffert énormément sur le biodiesel depuis dix ans, parce que, vous vous rendez compte, si vous voulez, que la construction européenne, que Bruxelles euh, étant euh, en, fait en opposition directe, les politiques bruxelloises sont en opposition directe avec les politiques françaises. Euh, pourquoi Parce qu'on a fait le choix dans les années 90 et surtout au début des années 2000, des biocarburants en France et des biodiesels. On a massivement subventionné cette filière. Et à partir de 2010, Bruxelles nous a interdit ces subventions et a à l'inverse ouvert les portes de l'importation de l'importation de biodiesel d'Amérique du Sud énormément, et également, également de, de, de, à partir de l'huile de palme, à partir d'Indonésie. Et donc, tous ces gens, euh, tout d'un coup, ils ont extrêmement fragilisé notre filière de biodiesel qui se retrouvait dans une forme de concurrence déloyale avec des pays à bas coût. Mais ils ont fait pire que ça. Euh, c'est au bout de quelques années, je crois que c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, Bruxelles a dit « Ah oui, mais attendez !» Non, c'est peut-être même 2021. Enfin, bref, c'est assez récent. Euh, mais attendez, euh, les biodiesels... Donc, qui ont deux intérêts, qui ont un intérêt de souveraineté. Mais bon, si vous importez vos graines, la souveraineté, c'est pas gagné. C'est-à-dire que vous, vous, avez, vous élargissez euh, les pays qui vous fournissent, donc c'est un peu mieux. Mais en termes de souveraineté, on fait mieux quand même que euh, d'aller importer ces graines. Et après, vous avez un intérêt écologique. Et là, Bruxelles a été quand même obligée euh, d'admettre que si vous faites de la déforestation de for forêts primaires en Indonésie pour aller planter des palmiers, euh, pour ensuite mettre euh, vos graines ou votre huile euh, sur un bateau qui va faire plus de 10 000 km, même beaucoup plus, euh, pour arriver en Europe, euh, pour ensuite faire un biodiesel, c'est probablement absolument pas mieux écologiquement, mais vraiment pas du tout, que d'aller forer un puits de pétrole. Et que donc, il y a quelques temps, euh, Bruxelles a dit, ah finalement, euh, bah, vous, vous pouvez toujours euh, faire du biodiesel à partir d'huile de palme, mais euh, on il ne sera pas bio. Vous, pardon, vous pouvez faire... Euh, du coup, vous n'aurez pas le droit... Euh, ouais, vous aurez pas le droit... La, vous ne pourrez pas être dans la norme. Donc, vous êtes mort. Euh, et du coup, si oui, vous vous rendez compte que, un, vous avez des gars à Bruxelles qui vous interdisent de faire la moindre politique Sensé, que vous êtes obligé de déployer sur 10, 20, 30 ans. Il ne faut pas oublier, vous prenez la politique nucléaire française, c'est des choses qui se développent sur une vingtaine, une trentaine d'années. Euh, entre le moment où vous faites la conception, le moment où vous faites la construction et l'industrialisation, c'est ce genre d'échelle de temps. Et là, on se fait casser les genoux, tous les 5, 10 ans, on change d'avis, « Ah eh ben non, ça, il faut pas, ça, il faut, ça, il ne faut pas. Euh, » Et en plus de ça, vous avez... Euh, des espèces de faux capitalistes qui sont en fait euh, plus. qui sont du capitalisme de connivence, qui, euh, viennent, euh, qui viennent en fait nous spolier. Et vraiment, c'est pour moi le truc le plus important de cette vidéo, et, et je lance un appel, partagez cette vidéo, faites circuler. Moi j'aimerais savoir si le groupe Avril aujourd'hui n'est pas en train de détourner euh, de, des graines euh, vers du biodiesel pour, euh, pour gonfler ses marges. Euh, et organiser la pénurie et gonfler aussi ses marges euh, sur euh, les huiles alimentaires, qui encore une fois sur une entreprise parapublique euh, dans laquelle vous avez que des gens de la clique euh, dans les conseils d'administration et des gens qui sont, euh, qui sont euh, absolument je suis désolé, c'est pas un système de concurrence euh, de, de type néolibéral dans lequel euh, où, où tout le monde va être dans une, dans, dans une concurrence féroce non, vous êtes sur un truc euh, qui, qui est presque et quasi-monopolistique. Euh, et ça, euh, bah, c'est odieux. Encore une fois, c'est anti-souveraineté, c'est anti-intérêt général, c'est n'importe quoi, ça devrait être interdit. C'est typiquement le genre de comportement qu'on devrait bannir, parce que vous enrichissez un tout petit nombre de mains, à court terme, pour derrière détruire à long terme les structures qui nous permettent de manger à la fin, c'est-à-dire que le jour où on va avoir euh, des famines en France, euh, ça peut arriver, ou en tout cas des pénuries massives, le jour où on va réussir uniquement par notre système à avoir des populations qui ne vont plus réussir à se nourrir, alors qu'on a tout ce qu'il faut en France et que jamais on devrait avoir de famine en France, ben, au final, c'est-à-dire que vous faites des guerres, vous faites des révolutions, et à la fin, même les gens qui sont en train de se remplir les poches aujourd'hui, vont finir, et ça va mal finir pour eux aussi. Bref, c'était vraiment le point important de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, ces choses-là, il faut les travailler, il faut, il faut aller chercher, il faut découvrir. Et la deuxième chose, j'ai pris une décision, j'aurais dû le dire dès le début de cette vidéo, j'ai pris la décision que maintenant, je n'allais pas finir une seule de mes vidéos un seul de mes textes, sans donner un conseil pratique, sans donner une alternative, parce que c'est une bonne chose euh, de soulever des problèmes et de faire de l'analyse, mais déjà, vous êtes très nombreux à me dire « oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?» et que ensuite, euh, bah, il est vrai que ce que je fais est peut-être contre-productif si jamais on reste dans la fiction et si jamais on reste juste dans l'énervement permanent et dans la colère permanente, et si cette colère n'est pas transformée ensuite, pour nous permettre de nous adapter et pour nous permettre euh, bah, de, mieux, euh, de, de, de mieux vivre et survivre dans l'époque qui vient. Et du coup, euh, bah, je, vais, je me dis que j'ai été peut-être pas assez... Euh, euh, J'aurais dû, euh, de, depuis longtemps, j'aime bien donner des solutions pratiques, mais je le fais pas assez, donc je vais le faire beaucoup plus... Euh, D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire. Hein. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de La Fortelle. Je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume euh, ». Inscrivez-vous. Euh, encore une fois, c'est quelque chose que je fais quand même très régulièrement de donner ses conseils, mais on va le faire beaucoup plus dorénavant. Et là, en l'occurrence, dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'on fait Là, vous, le, le conseil absolument majeur et maître de la période, c'est il faut absolument fuir la fiction, et retourner au réel. Et ça a l'air bizarre comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous, euh, quand vous avez des investissements euh, qui sont euh, sur euh, une, une assurance vie, euh, sur un compte en banque, aujourd'hui c'est une fiction. Ces investissements, c'est une promesse. C est, c est, vous les banques, les assureurs, vous promettent que le jour où vous leur demandez, ils vous donneront de l'argent, et vous espérez que cet argent aura encore de la valeur, et ce ne sera pas fait dégommer par de l'inflation entre-temps. La réalité en revanche c'est quoi C'est d'avoir bah oui des bouteilles d'huile, euh, c'est d'avoir quoi C'est d'avoir un garde-manger bien euh, bien fourni, mais c'est aussi euh, d'avoir des capacités de production. Euh, alors sur l'huile, je ne sais pas si c'est le, le, le mieux, mais c'est-à-dire que c est, c est, c est, si vous habitez à la campagne, avoir, avoir quelques pieds de tournesol ou, ou un peu de colza et, et d'avoir ensuite euh, une petite presse à huile, alors il vaut mieux qu'elle soit électrique que mécanique, parce que mécanique ça va coûter très très cher en huile de coude, <coughs> ce sont des choses qui se font, et ce sont des choses... Quand on est en train de se rendre compte, ben, c'est qui ont de la valeur, qui ont énormément de valeur. Euh, et, et je précise, si vous voulez, euh, sur les, les problèmes de surstock, où on dit « mais euh, c'est pas bien, les gens font des stocks ». Pour moi, il y a une différence essentielle entre le fait de faire des stocks en panique euh, au moment où les pénuries arrivent et le fait d'avoir des stocks tout le temps. Si vous avez, si vous vous dites, bah tiens, moi, je vais, je, en ce moment, je vais me. pas un moment où il n'y a pas de pénurie, je vais acheter une bouteille d'huile de plus par semaine pendant, je ne sais pas, 4, 5, 6 semaines, comme ça, j'aurai un petit stock en plus, tout le monde s'en fout. Et le jour où arrive la pénurie, là, vous êtes peinard, et vous n'allez pas faire de surstock. Vous n'allez pas faire le panic buying, puisque vous avez des stocks, vous vous en foutez. Je suis bien passé pour le savoir, si moi j'ai ce genre de comportement. Euh, donc, si vous voulez, le fait d'avoir des stocks au départ. Et au contraire, un antidote à la réaction de panique. comment on vous dit « Ah merde, j'avais pas d'huile d'avance, maintenant je vais peut-être pu en avoir, du coup je vais en prendre plein d'un coup ». Et, et ça, c'est un truc que j'ai lu beaucoup, et que je trouve absolument dégueulasse, c'est que j'ai lu des gens qui disent « Ah mais oui, ce sont les plus modestes qui, font, qui, qui, qui, qui, qui se font ces surstocks, parce qu'ils ont peur de manquer ». Non, bah non, non, non, non, les plus modestes, ils ont probablement pas les moyens d'aller acheter des bouteilles d'huile d'un coup, quand bien même on les laisserait faire. Donc non, c'est ceux qui ont justement les moyens de faire des, des stocks, qui pourraient les faire euh, en temps normal, qui ne le font pas, et qui du coup euh, font payer euh, les, les personnes les plus modestes qui n'ont pas, pas les moyens, eux, peut-être, de faire des stocks. Et ça, je trouve ça dégueulasse d'avoir des journalistes qui nous dire Ah bah oui, en plus, les pauvres, ils sont cons, ils se font mal eux-mêmes. » Non, non, non, non, non je ne suis pas d'accord. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on qu qu a oublié, si vous voulez, c'est que... Euh, on, donc le simple fait d'avoir, je sais pas moi, quand j'étais petit les, les, les, les, les placards étaient pleins, tout le temps c'était normal, et ils étaient, pas, ils, étaient, ils étaient pleins parce que c'était de la prévoyance et je parle même pas euh, des, des gardes-mangers euh, du siècle il y de, a deux de, de, de siècles, où là on avait de quoi passer tout l'hiver donc vous avez cette chose là, et ensuite donc, selon votre mode de vie à vous, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire pour un vous rendre autonome c'est-à-dire que, d'ailleurs, de quoi est-ce que vous avez besoin Tout ce qui vous permet de vous rendre autonome, et de, de, de, notamment sur le chauffage, des trucs aussi bêtes. C'est-à-dire que euh, le chauffage va faire très très mal cet hiver. Hein. On, on a un gros gros gros problème à cause des conneries de l'Allemagne, euh, qui, euh, là-dessus, ils n'ont pas été meilleurs que nous, euh, ils ont été même pires que tout sur les questions énergétiques. Euh, on va avoir en Europe des problèmes de chauffage. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser. Vous voulez savoir que faire de votre argent réfléchissez à la manière dont vous allez vous chauffer sur les 10 15 20 prochaines années euh, faites attention aux pelés euh, parce que les pelés euh, c'est c'est des choses qui peuvent aussi euh, augmenter très très vite en prix et donc euh, si vous voulez mettre des pelés en soi c'est du bois c'est très bien mais prenez votre stock très à l'avance pour tout l'hiver aussi parce que parce que la filière de pelés est beaucoup en tension euh, vous avez, mais c'est marrant parce que si, moi ça fait des années que je dis mais vous savez investir dans un potager c'est une bonne chose ben, on est en train de se rendre compte que oui <rire> oui ces choses là sont bonnes euh, investir après vous voyez donc euh, investir dans plein de petits producteurs locaux parce que là, il y a plein de gens qui me disent Ah, bah oui, mais aussi les gens sont cons, ils vont au supermarché. Euh, ils vont au supermarché pour, euh, euh, pour chercher leur huile. Bah, ils pourraient passer par des petits producteurs locaux ils pourraient, euh, ils pourraient faire une cuisine avec d'autres sources ces choses-là ont des limites. Hein. Bien évidemment qu'on n'est pas obligé de faire de la cuisine à l'huile de colza et à l'huile de tournesol. Bien évidemment qu'il y a plein d'autres euh, manières de faire. Maintenant, il y a un moment qu'on voyait d'un point de vue macro, bah, vous avez une certaine quantité de production euh, d'huile et vous avez une certaine consommation. Euh, C'est-à-dire que si tout le monde se met à aller sur l'alternative, l'alternative ne va pas tenir. En revanche, il y a des choses très intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des moyens euh, en France d'aller investir directement, dans des petites PME de votre région qui vont justement vous permettre de reconstruire un petit appareil industriel que ce soit dans de la production alimentaire ou euh, agroalimentaire ou, ou d'autres choses. Euh, et ça, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, où vous pouvez en plus vous mettre à, à, à prêter directement euh, sans passer par les banques. Et ça, c'est génial parce que vous, pouvez, vous réussissez comme ça euh, à un, débancariser qui est quelque chose d'assez important, et, et euh, à participer un petit peu euh, à, à, au renouveau, ou en tout cas à, à, à la vitalité de votre région, ce qui est quand même est un truc important. Euh, je vous remets un lien là-haut, et je vous mets aussi en description si ça vous intéresse, parce que c'est un sujet que, que j'ai beaucoup travaillé, euh, vraiment sur, sur cette manière, sur, surtout qu'en France on a des très bonnes manières, on a, on a des très belles entreprises euh, qui vous permettent de faire de l'investissement participatif, en allant directement euh, prêter euh, à des PME, avec des intermédiaires qui font quand même le boulot, euh, qui font que vous n'allez pas prendre un risque démesuré euh, en, en termes de faillite euh, ou de, de perte de capital. Il y a toujours un petit risque, mais vous avez des manières aujourd'hui d'investir votre argent, votre temps, de manière à euh, non seulement vous rendre autonome, vous rendre indépendant, mais également participer euh, à la vie de votre région, de votre quartier. Euh, et donc voilà, c'était, donc euh, à partir de maintenant, je ferai ça de plus en plus, je ferai ça à chaque vidéo, c'est la règle que je vais me fixer, il n'y a plus une seule vidéo sans au moins un conseil pratique. Euh, J'espère que ça vous aura plu, euh, mettez, euh, mettez des pouces, partagez, euh, ouais, celle-là, j'aimerais bien que vous la partagiez beaucoup, parce que j'aimerais vraiment qu'on mette Avril sur le grill, j'aimerais vraiment qu'on euh, aille euh, les, les obliger un peu à rendre des comptes, à savoir ce qu'ils sont en train de foutre, euh, parce qu'ils nous enfument avec une communication à la mort moelleux depuis le début, et que j'aimerais bien savoir ce qu'ils font derrière, j'aimerais bien qu'ils ouvrent les portes de leur usine et qu'on aille voir, quoi. Allez partagez, commentez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord aussi, commentez, c'est une règle. Euh, si, vous, si vous avez des commentaires à faire, si vous n'êtes pas d'accord, surtout dites-le. Si vous pouviez éviter d'insulter, j'ai du mal à répondre quand les gens insultent. Euh, et de deux, si vous pouviez éviter de me prendre pour un con, parce que je connais mes sujets, et donc si vous, vous pensez que j'ai dit une énormité, il y a quand même beaucoup de chances que, a priori vous avez raté un truc. Euh, pardon, que, a priori vous ayez raté un truc. De temps en temps, ça m'arrive de sortir une absurdité, c'est vrai, et je le reconnais, et je vous remercie de les relever. Mais avant de venir me traiter d'imbécile et de con, ce qui arrive de temps en temps dans les commentaires, réfléchissez 4 secondes. Euh, je vous en remercie, parce que, encore une fois, moi je compte, en fait, je lis pas mal ça, les commentaires, et je compte dessus. Euh, mais s'ils pouvaient être constructifs pour que qu'on euh, ben, puisse tous pro en profiter, c'est encore mieux. Et moi je vous dis, à votre bonne fortune